C pas les effets, euh, donc je vais vous présenter ce qu'on a fait aujourd'hui sur le, le chat. Donc on a travaillé euh, moi, euh, Raphaël, Jérémy et, puis, et, puis, et puis, Kader. Donc ce qu'on a fait aujourd'hui, euh, côté back-end, euh, on a rajouté le euh, stock. On a fait la partie crud des channels. Donc on les stocke, on est capable de les récupérer, pour une centaine, on stocke les messages. Donc, euh, les messages sont envoyés en socket vers un, euh, sont récupérés dans un backend, on, on procède de la même façon qu'on procède déjà pour les communautés. C'est-à-dire euh, que les messages vont être euh, on, on émet un événement euh, dans le backend et puis on persiste les, euh, les messages en se servant des activity streams. C'est des choses qu'on a déjà fait pour les communautés. Donc euh, de cette façon-là, on va pouvoir réutiliser ce qu'on a déjà dans les communautés pour afficher les, les, les messages les historiques, la pagination, etc. Ok, donc le post est OK pour le. Euh, ce qu'a qu voulu mettre Jérémy sur les slides, c'est que le post est OK pour les messages. C'est pas des posts, mais c'est la persistance. Et demain, on va, on va travailler sur la partie euh, affichage des messages qui sont qui ont été persistés. Okay. Euh, je vais vous montrer après dans la petite démo que je vais faire, c'est toujours des mots Ok, donc On va réutiliser le système ActivityStream, normalement qui est censé nous faciliter la vie, euh, sauf que un je de le code, c'est quand même quelque chose d'une partie qui est assez complexe. Mais okay, voilà. bon, une fois que ça sera intégré, normalement ça va marcher et c'est trop de problèmes. Niveau 8, je vais vous montrer, on a, on a retravaillé la side pour que ça soit unifié avec euh, ce qu'on a fait de, déjà fait dans, dans Inbox. On a la side, typiquement on a la liste des channels, c'est des conversations. Ce que j'appelle channel, c'est euh, en se rebasant sur ce qu'ils qu font dans Slack, c'est un channel, c'est soit un channel un groupe, euh, soit une conversation privée à deux ou à plusieurs personnes, etc. Euh, donc au niveau mini, euh, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a travaillé sur, le, sur la partie composer pour avoir un truc qui est un peu plus sympa avec, euh, que ce, qui, ce que j'avais mis frappé hier. Donc, euh, avec l'autoscroll, etc. etc. Qu'est-ce que c'est que ça GET <rire> Tout le monde a déjà Rémi là. <rire> bon. donc, demain sur le backend, on va faire le, le GET, ce que j'ai dit juste, juste avant. On va faire la partie euh, switch, donc quand on va cliquer sur la side, le on, va, on va changer de channel. Pour le moment, pas les choses qu'on a fait. J'aimerais bien qu'on nous strappe euh, la partie ElectronJS. Euh, je ne sais pas si tout le monde connaît ElectronJS. Ça va motiver des gens, ça veut dire qu'on va, on va créer une appli desktop pour, pour le chat. Okay. Et typiquement, c'est ce qu'ils ce qui font dans Slack. Donc, ça nous partie de, de web app, et puis ils ont des, des clients en euh, qui sont faits, normalement, si je ne me trompe pas, avec ElectronJS aussi. ElectronJS, c'est euh, en fait, des gars de GitHub quand ils ont sorti leur, leur éditeur Atom. Ça serait bien, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont construit un framework euh, qui s'appelle ElectronJS, et par-dessus, ils ont fait leur. leur leur éditeur de le code et leur Atom. Okay, c est à Donc C'est pareil, c'est que du JavaScript. Okay, donc on peut faire des choses assez sympas. Puis on peut interagir avec le, avec le système d'exploitation. On peut utiliser les, les, les, les modules NPM directement dans, le, dans les pages web, etc. Donc on peut faire des choses qui sont assez sympas. Au bon, niveau UI, on va, bon, on va, on va faire le le switch de, de channel on va ben, pour, pour le moment on, crée, on a créé les channels à la main à, à mon goût donc on va faire le, la partie création de channel pour faire, on pas avoir à faire que que partie là à la mano et donc euh, Jérémy insiste pour qu'on fasse les les emojis il était il est petit on verra sur le je suis pas sûr qu'on est en train de faire tout ça bon. et donc en rendu ce que ça donne oui mon euh, d'écran tout... si j'enlève ça je suis toujours OK normalement la side, on on n'aura pas le la résolution de merde contrôle moins ouais. comment on peut faire <coughs> pas moi attends contrôle c'est que pas voilà donc là fonctionnalité voilà <rire> donc, ça c'est des choses qui sont récupérées depuis la, la PLS. Donc, ça c'est des vrais channels qui existent. Ça c'est des faux messages qui existent. Et donc, si on tape, euh, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'on fait Ça auto-scroll euh, machin. Ok. un petit bug parce que j'ai perdu. Ah, ouais, c'est la double scroll. Et donc, qu'est-ce qu'il y a aussi Le Shift Enter là donc normalement, si je vais dans le navigateur, là il y a, le gris n'est pas c'est bizarre. On va voir le, ce que j'avais montré hier, hier, le user is typing. Ce que j'avais rajouté hier aussi, c'est si s'il y en a plusieurs utilisateurs qui, qui tapent en même temps, c'est comme dans Slack, si on en a deux qui tapent en même temps, on a les, les noms des de deux, si on en a plus que deux, c'est évidemment que plusieurs, plusieurs utilisateurs sont en train de taper. Etc. Voilà. Des questions Je pense pas. Alors, ce qu'a testé Véronique, c'est que sur, les, euh, sur mobile, euh, avec, euh, je sais pas quel clavier. SwiftK, euh, okay, euh. en fait, euh, les de base, même, euh, même je crois que j'avais testé clavier Google aussi qui les a maintenant. Et okay. les ont de base et c'est enregistré. Dans la base, en fait, ce qui est persisté, c'est les Unicode. Donc après, euh, en en avoir. Par défaut, les... c'est ça. Moi, ce que j'aimerais, ouais. c'est plutôt avoir un truc euh, plus léger. Euh, font un ces émojis c'est deux points le nombre d'émojis et deux points. ça c'est un ça, ça ouais. c'est le ce de la composition parce que en fait, euh, quand tu composes tu fais ça mais en réalité ça, ça, ça, ça on doit bien les, les, les caractéristiques tu peux choisir si si on on a les trucs qu'on utilise euh, tu peux choisir soit tu prends une code soit tu prends euh, les deux points euh, machin puis après ouais. euh, au niveau rendu tu, tu montres un filtre en on verra, on ne sait pas, hein, techniquement, euh, qu'est-ce qu'il y a le mieux, j'en sais rien. Donc ça c'est un autre sujet, si on a le temps de faire tout le reste, on... c'est pas forcément important. Forcément... Il forcément... bon, y a des petits bugs, il manque, euh, il manque des informations sur les utilisateurs, mais ça, ça va bien. On a enlevé le paiement. Pourquoi tu voudras mettre le... les projets pour le chat Non, pas que mais je ne le pas. C'est ah, dans le chat, hein, ouais. Ce qui est bien dans le chat, c'est que tu vas avoir beaucoup de notifications dans ce genre de choses-là. On peut le faire avec aujourd'hui avec le navigateur, tu peux avoir des notifications dans le système Parce que Electron peut te, aussi t'apporter en utilisant des vraies notifications le des système. Pas des, pas des rappeurs de notifications, mais comme en c'est fait, fait actuellement dans le navigateur. Tu n'as pas le même rendu si tu dis Chrome, si tu as une notification de Chrome et une notification, enfin, en fait, c'est pas le même. Ouais, non, mais on peut permettre tout au place oui, ah, si. si. L'idée, c'est de, de pouvoir faire pas que le théâtre, mais de penser par quelqu'un. Bon, c'est quelque chose sur lequel on, on discute depuis, euh, depuis un petit moment, peut, quelques personnes ont regardé, on va essayer de, de voir ce que ça peut donner. <coughs> le gros du sujet, c'est pas, pas de faire avec 30, c'est de, de s'amuser un peu et puis de continuer la partie 2. Ouais. D'autres questions mobile, ouais, tu es expliqué ce que sur le ordonnance. Alors, avec un JS, il fait pas de longue vie pour nous. Okay, c'est pour ça qu'on aime bien ce c'est qu'on a des clients sur, tout, sur toutes les plateformes. Alors, on peut avoir, on se il, y enfin, il y a plusieurs solutions. Après, un Angular, enfin, si on veut continuer à faire un Angular, à va voir ce qu'on veut faire, sinon on va du réactivité. Après, ça, c'est des choix. Il y a déjà des, des, des choses qui avaient été faites par Oromé et puis par Rachid. Elle fait du Cordoba, non, en Romain, ou du ouais. oui.